Bonjour à tous, il est 11h, euh, merci d'être présents. Les participants sont en train d'arriver, je vois le compteur monter. Euh, on va démarrer dans, dans une petite minute. Euh, J'en profite pour vous indiquer que euh, sur la droite de votre écran, vous avez un chat qui vous permettra éventuellement de nous dire bonjour, comme Claire, euh, ou de poser vos questions. Voilà, donc Vous pouvez déjà m'indiquer ou me confirmer que vous m'entendez bien. Merci. Euh, je suis Claire Dudoué, du coup, je suis responsable marketing communication chez NIL. Je vais vous introduire rapidement euh, le, la, notre intervention du jour. Et puis, je laisserai la parole ensuite euh, à nos trois intervenants euh, qui vont chacun euh, faire leur présentation et prendront le temps à, chacun, à chacune de leurs interventions à la fin de répondre aux questions euh, que vous leur aurez, aurez posées sur le chat. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si d'aventure, nous n'avions pas répondu à toutes les questions, euh, on trouvera une manière de, de vous transmettre les réponses dans un, dans un deuxième temps. Bon, je me lance. Je me lance. Donc, bah, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de voir que, que la thématique euh, intéresse beaucoup de monde. On est maintenant cette semaine après le début du confinement. Euh, et puis il va arriver là très bientôt dans les jours à venir le, le temps du déconfinement avec euh, toutes les interrogations et les incertitudes qu'il comporte. Euh, nous allons aborder ce matin les stratégies digitales pour accompagner cette nouvelle phase euh, et vous recevrez du coup à la fin de ce webinaire le replay directement dans vos boîtes mail. Voici nos trois intervenants et les sujets que nous allons donc aborder euh, ce matin. Ces dernières semaines ont été marquées par un bouleversement radical des comportements des consommateurs dans le contexte d'un confinement qui n'était, je pense, attendu de personne. La sortie progressive du confinement va de nouveau faire bouger les lignes et tous les paramètres qui tenaient de l'acquis sont aujourd'hui très difficiles à projeter sur une semaine, un mois et encore moins sur un an. Euh, Laurent Cruche de Territoire et Marketing vous propose ce matin un tour d'horizon des paramètres du mix marketing que le déconfinement pourrait impacter et la manière dont digital pourra contribuer à analyser vos zones de chalentise pour s'adapter à ces nouvelles configurations. Euh, donc ça, ce sera la première partie. Euh, cette longue période de confinement a fortement chamboulé les habitudes des consommateurs dans leur manière d'interagir avec les marques. Le digital est devenu le principal point d'interaction, et il restera très probablement à court terme le premier levier de visibilité euh, pour, pour en tant que marque. De nombreuses études sont sorties ces dernières semaines qui montrent un changement marqué dans les intentions d'achat des consommateurs, au moins le temps du confinement. Euh, euh, cela ne signifie pas pour autant que les consommateurs ont abandonné leur projet. Donc les enseignes qui rebondiront euh, seront celles qui feront preuve d'agilité et qui auront la capacité à être de nouveau présentes en local auprès de leurs clients en fonction des contrats euh, propres à chaque secteur d'activité. Philippe Jourdieu, le CEO d'Inlead, de reviendra sur les enseignements de ces dernières semaines et sur les bonnes pratiques pour activer un plan de campagne digitale local permettant d'alimenter vos points de vente en business à une période où il risque d'en avoir bien besoin. Dernière partie, qui abordera les stratégies digitales à moyen et long terme. Le référencement naturel est un levier majeur de génération de trafic pour les marques, et le pilier de toute stratégie digitale des réseaux d'enseigne pour rester dans la course à la visibilité des points de vente local. Il concerne les sites web, les pages locales, mais également désormais l'incontournable stratégie de, de présence management. Que vont chercher les consommateurs dans les mois et semaines à venir Comment adapter de manière pérenne vos sites à ces comportements d'achat et être identifiés par les moteurs de recherche comme légitimes et référents sur votre métier Comment pouvez-vous mesurer l'efficacité de vos actions Abdel Tamran, euh, le directeur associé de 1789.fr pourra répondre à, à ces questions. Et donc, sans transition, je vais euh, donner la parole à Laurent. Merci Claire. Bon, bonjour à toutes et, et bonjour à tous. Alors, j'ai le, bah, le plaisir, le privilège de démarrer euh, ce, ce webinaire. Dont je salue toutes les personnes. Euh, confiné depuis maintenant huit semaines, et puis euh, ceux qui vont se déconfiner bientôt et ceux qui ne l'ont pas été, parce que certains commerces sont restés euh, sont restés ouverts, donc ont vécu des choses absolument différentes euh, de certains d'entre nous. Euh, Territoire et Marketing est un institut que j'ai créé et que je dirige depuis 22 ans. Euh, nous avons rejoint euh, en fin d'année euh, le groupe Cyril, Cyril Group qui est euh, une société euh, d'informatique et spécialisée en en information géographique euh, française avec des data centers hébergés en France qui, dans cette période, nous a, nous a beaucoup aidés. L'objet moi, de ma présentation hein, est d'évoquer un petit peu les, les impacts euh, du confinement et surtout de la période de déconfinement sur euh, chacun des réseaux et sur les commerces et particulièrement sur les zones de chalandise, avec euh, une thématique principale pour moi qui est celle de, bah, de savoir que que la donne a changé, que la zone de chalandise telle qu'on la connaissait euh, est complètement bouleversée. Donc L'idée est de vous donner quelques pistes et de vous montrer en quoi euh, ce bouleversement euh, est important et puis bien évidemment, de quelle manière vous pouvez vous informer pour euh, vite récupérer euh, la main euh, sur, vos, sur votre business, vos clients, vos consommateurs et la concurrence. Alors, voilà, passons vite. L'incertitude, c'est devenu notre seule certitude. En tout cas, c'est mon credo. Je pense que euh, on ne sait pas ce qui nous attend euh, à la sortie du confinement, euh, ni dans les euh, trois premiers mois qui vont arriver, et, euh, et encore moins dans la période qui suit. Alors, y a, tout le monde a des théories là-dessus. Mon propos, ce pas, pas de vous livrer ma pensée dessus. Mais c'est vraiment qu'on parle de ce premier constat. Que tout ce qui était comme avant va, va probablement changer, ou en tout cas, avant de se remettre à, à l'identique, on va passer par un certain nombre d'étapes, et c'est ces, ces étapes-là qu'il ne faut pas rater. Alors. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'à partir du 11 mai, ou pour certains commerces, comme la restauration, disons début juin, on parle de la réouverture des commerces, euh, on parle de fin de restrictions strictes de déplacement, il y a toujours cette zone de 100 km, Alors, on est passé de 1 km à 100 km, donc euh, ce sentiment de liberté va être le, le bienvenu, et puis on entend effectivement que la vie d'avant euh, reprend. Cependant, Cependant, cependant, à partir du 11 mai, il va se passer quelque chose d'extrêmement particulier qui est la mise en place des gestes, des gestes barrières et avec des directives qui selon les secteurs d'activité, selon les commerces, vont être complètement, sont, sont assez différentes et la nature même des commerces fait que la mise en place de ces gestes barrières seront aléatoires d'un commerce à l'autre, ou en tout cas d'un réseau à l'autre. L'autre point important, c'est que bien évidemment, on peut se déplacer, mais euh, on va constater des modifications profondes euh, des durées et des formes de déplacement. Euh, et moi, mon credo, c'est de penser que, que plus rien ne sera comme avant, euh, en tout cas pendant un certain temps ou jusqu'à un certain temps. Euh, et que ça, on ne peut pas euh, ne pas s'y préparer et on ne peut pas s'organiser en conséquence. ne vous inquiétez pas, je vais avoir des discours un peu plus positifs hein, en suivant, mais euh, voilà. Alors, quand, quand j'ai préparé cette, cette présentation, en fait, je me suis posé la question euh, spécifique à mon métier, qui est de me dire, bah, tiens, finalement, quand on fait une étude de marché, quels sont les paramètres principaux qu'on étudie euh, et donc qui ont euh, ces paramètres qui ont présidé à une décision favorable pour l'ouverture d'un commerce? Donc il y a quatre grands paramètres qu'on étudie c'est la visibilité du commerce, son accessibilité son offre propre liée à l'environnement concurrentiel, donc aux concurrents et à l'offre des concurrents, direct ou indirecte, et puis dans quel environnement urbain et commercial se situe le commerce. Quand on fait cette analyse sur, les quatre, sur ces quatre points, on en tire sur tout un ensemble de paramètres, une évaluation, un diagnostic, et de ce diagnostic, les commerces décident, ou pas d'ouvrir on le fait quand on est un institut d'études mais on le fait peu ou prou de la même manière quand on ne fait pas son étude de marché mais qu'on décide quand même de, de s'implanter le slide suivant est un passage en revue sur ces quatre points des éléments qui vont être impactés positivement ou négativement à la sortie du confinement en tout cas c'est ma vision de la situation la visibilité du commerce, de l'emplacement, j'ai plutôt tendance à dire qu'elle ne va pas être impactée, donc je me suis servi des pastilles vertes, oranges et rouges, comme on les a eues sur la carte de, de déconfinement. Je pense que maintenant, on y est tous un peu, euh, un peu habitués. Euh, voilà. donc, je pense que la visibilité du commerce, elle, ne sera pas impactée. Je n'ai pas eu d'exemple où je trouvais que ça allait être impacté négativement, voire même dans certains cas, euh, une certaine faiblesse de, de, de flux et de chaland dans les zones vont faire que certains commerces vont se retrouver un peu plus visibles. En revanche, qui va commencer à être impacté, là, des deux côtés, et positivement et négativement, c'est euh, le temps et les modes d'accès. Alors, le temps d'accès, pourquoi bah Parce qu'on on va quand même avoir, pendant un certain temps, un peu moins de véhicules sur les routes, euh, donc on va circuler euh, un peu plus vite. Euh, quant aux modes au mode d'accès, euh, eux vont aussi considérablement, pour le coup, euh, être impactés, et je pense qu'ils vont être impactés plutôt... Euh, plutôt négativement. Moi, je fais le pari que dans les zones très urbaines, l'usage des transports en commun va être un problème. Donc, il va y avoir un report, en tout cas un enjeu sanitaire pour beaucoup de gens. Donc, il va y avoir un report sur des modes de déplacement type véhicule euh, et euh, régénérer des, des, des problèmes de parking, des problèmes de bouchons, parce qu'on va tous se retrouver dans une démarche un peu plus individualiste. Le point, les points importants qui vont être impactés sur l'offre et l'environnement concurrentiel, Pareil, fiez-vous aux petites flèches vertes et aux petites flèches rouges et oranges. Bon, l'enseigne elle-même, la marque, pas d'impact. En revanche, ce qui est accueil et horaire, rien que si vous avez tous reçu des, des communications sur cette semaine, ça, ça va être fortement impacté. C'est-à-dire qu'on est sur des commerces qui ne vont peut-être pas être ouverts dans les mêmes conditions. On est sur des commerces qui vont être ouverts dans des durées limitées. La tenue du magasin, la surface de vente accessible va aussi être fortement impactée, c'est-à-dire que la mise en place de gestes barrières impose, comme on le voit déjà dans certains cas, un flux organisé ou un nombre de personnes limitées à l'intérieur du magasin. L'offre produit est limitée. Quand vous avez des offres internet, ne serait-ce qu'en restauration par exemple, certains produits sont en rupture ou certains produits ne sont pas proposés parce que trop compliqués à fabriquer, entre autres parce qu'on est en équipe réduite. Euh, bon, voilà. Ensuite, vous avez toute cette liste hein, de, de, de points qui sont impactés. Euh, je pense que le ticket moyen de, toutes les, de tous les retours que j'ai eu de mes, mes clients, euh, lui, est plutôt impacté favorablement. Alors, c'est peut-être pas une bonne chose pour le consommateur, mais si on se place là du point de vue de l'enseigne ou du magasin, c'est plutôt bien. En revanche, forcément, ce qui est impacté négativement, c'est le nombre de clients, les fréquences de visite, la fréquentation. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va l'être dans les temps à venir. Au niveau de la restauration et particulièrement des secteurs, de, des secteurs qui ont dû rester ouverts, prenez le cas par exemple de la boulangerie, qui ont pu rester ouverts, j'ai plutôt des tendances favorables après une grosse crise de début de confinement liée à la stupeur, on est plutôt dans une situation où le chiffre d'affaires est en train de se reconstituer et ce qui manque pour l'instant, c'est beaucoup cette restauration du, cette restauration du midi. Bon voilà. Euh, bien évidemment, la santé financière, indépendamment des dernières annonces qui ont pu être faites, qui ne sont pas encore complètement officielles, euh, vont être impactées. Donc, cette santé financière va impacter également la capacité des enseignes à communiquer, ainsi que les choix qui vont être faits en matière de, de, de communication ou d'investissement à l'intérieur des, des magasins. Tu peux passer, Claire, au slide suivant voilà, les autres points qui vont être touchés, ben on s'en doute, euh, on s'en doute, mais je voulais quand même le préciser, c'est-à-dire que beaucoup de commerces sont commerciales ou des retail parks, euh, et on fait des choix en fonction du poids et de la force de ce retail park dans son environnement. Mais euh, le problème, c'est qu'à partir du 11 mai, euh, je ne sais pas si, si tous les commerçants qui nous écoutent savent euh, lesquels des commerces seront ouverts ou pas autour d'eux. Ça veut dire que la zone commerciale elle-même a complètement changé de configuration euh, et ce qui était peut-être avant une, force, une zone commerciale euh, affaiblie va peut-être se retrouver renforcé parce que contrairement à ses voisines, tous ces commerces vont se, retrouver, euh, vont se retrouver ouverts. De la même manière, votre commerce qui était bien ou mal placé ou un peu excentré euh, dans une zone, peut se retrouver recentré exactement par ce jeu d'ouverture-fermeture où finalement il peut se retrouver soit isolé alors qu'il ne l'était pas, soit dans un groupe de commerces qui finalement eux peuvent ouvrir dans de bonnes conditions et en plus sont des commerces que vont, dont on va avoir envie les consommateurs. Donc vous pouvez vous retrouver recentré au, au sein de l'activité, de la zone d'activité. Bon, voilà, Et vous avez ensuite tout un ensemble de points comme euh, la notion d'activité de, de et de saturation des pôles concurrents, c'est ce que j'ai évoqué. Euh, vous avez aussi cette, cette notion sur laquelle on peut tous s'amuser à faire des paris, qui est l'appétence nouvelle des consommateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que ce confinement euh, nous a fait finalement euh, On est tous partis dans des élans de solidarité, dans des élans de, dans des élans de bienveillance. Euh, Est-ce qu'on euh, est arrivé au bout de nos capacités euh, de bienveillance et de solidarité, ben on va le découvrir. Les nouveaux comportements aussi de clientèle, c'est-à-dire la façon de croiser les gens, la façon d'acheter des produits, la façon de parler aux vendeurs, on va découvrir de nouvelles choses, ainsi que les fréquences d'achat. Donc, tout ça, sont des points qui vont, qui vont fortement, fortement impacter sur, sur l'activité à partir de la réouverture. Il y a quelqu'un qui demande de rafraîchir… Oui, pardon, allez-y, je veux bien que tu passes au slide suivant, Claire, excuse-moi. Bon, le thème, c'est de redécouvrir la zone de chalandise. Euh, euh, vas-y, vas-y, vas-y, tu peux, tu peux avancer. Je vais reprendre la main. Voilà les questions qu'il faut se poser, voilà les études qu'il faut faire. Euh, vous, devez, vous avez récupéré de nouveaux clients. Vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais certains commerces étaient fermés. Donc, pour les commerçants qui ont pu rester ouverts ou pour ceux qui ont pu faire fonctionner leur site Internet, vous avez récupéré de nouveaux clients parce que ces nouveaux clients ne pouvaient pas aller chez euh, là où ils allaient d'habitude et chez les concurrents. Il y a aussi ce phénomène de, de mouvement, de déplacement qui a été limité, si bien que le commerce dans lequel on n'avait pas l'habitude d'aller, ben finalement on y a été, on lui a peut-être trouvé des qualités et, et il y a peut-être une difficulté de retour en arrière dans l'enseigne vers laquelle on allait avant. Donc tout ça, il faut l'étudier ainsi qu'étudier vos clients perdus. Il va y avoir certainement, c'est un de mes paris, euh, un afflux de commandes après le premier achat, mais qu'est-ce qui va se passer sur les achats suivants Vous ne pouvez pas le subir, en fait, tout ça. Vous devez interroger vos clients, ceux qui vont venir en magasin et ceux qui ne viennent plus. Donc ensuite, les autres points à étudier, c'est la fidélité et nouvelles sources d'approvisionnement. Le, tous les systèmes de livraison bah, ont, ont été mis en avant, donc est-ce que les gens vont continuer avec Le click and collect, est-ce que les gens vont apprécier le système ou non Le système du drive, on, on a besoin, le, ce retour à la normale n'est pas une évidence, on a besoin de l'étudier. Donc ensuite, quel est le poids Les achats solidaires, il y en a eu beaucoup. Est-ce que les gens vont continuer ces achats solidaires ou au contraire se recentrer sur eux et sur des choses de première nécessité C'est une des choses qu'il faut vérifier également. Et puis ensuite, bien évidemment, ce qu'il faut voir chez vos clients, c'est quelles sont les, les leurs ressources financières disponibles. C'est-à-dire, autant pendant un mois ou deux, on pouvait s'organiser, autant là, on rentre dans une longue durée. Et donc, la gestion de sa propre trésorerie sur la longue durée va être un enjeu. Merci. Vas-y, Claire passe. Alors, euh, j'ai extrait de mon outil un exemple. On était avec des gens d'Angers, donc je me suis permis de le faire. La plupart des exemples dedans sont, sont inventés. Donc, euh, ce pas des cas clients que j'ai traités, mais c'est le même raisonnement. Euh, j'ai mis en rouge, le, bon, vous avez les, la polarité, euh, les fortes polarités commerciales d'Angers. Et vous avez en rouge les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés, susceptibles donc de ne pas réouvrir euh, au 11 mai ce qui implique les commerces qui sont avec. Donc, on a bien à l'est et à l'ouest, deux grands pôles qui vont euh, ouvrir et laisser la place aux autres. Sur le slide suivant, ce qu'on va voir, sur le slide suivant, ce qu'on voit, je suis parti sur un sujet qui est l'équipement... Euh, l'équipement de la maison, l'équipement du ménage. Euh, on a une ancienne Conforama qui est fermée aujourd'hui, qui est au nord, euh, qui va ouvrir à partir de lundi. C'est inscrit sur son site internet. Et vous avez sur la gauche l'atoll euh, de Beaucousé, très orienté équipement de la personne et équipement du ménage, qui lui va très probablement, lui et ses commerces, se retrouver fermés, Se retrouvant fermé, on a un Conforama qui va être en situation de pouvoir conquérir une clientèle, déjà récupérer la sienne, mais surtout conquérir la clientèle qui est sur la zone d'Atoll-Beaucousé euh, et qui, pour toute cette partie ouest de la ville d'Angers, euh, ne va pas pouvoir accéder euh, à un nouveau canapé, à un nouvel écran de télé, à un nouveau bureau, euh, parce que pendant les deux mois, on a pu se rendre compte que notre équipement n'était pas fait pour rester confiné. Et si le confinement perdure, il va falloir s'organiser un peu. Alors, je vous précise que je suis sûr On voit aussi en vert des petits carreaux, les petits carreaux verts et jaunes que vous voyez sont, les, sont des carreaux de 200 mètres sur 200 mètres où il y a le nombre de salariés. C'est issu de notre base, de notre outil Iseritel. Euh, et euh, ça vous montre bien que toute l'armature commerciale est construite sur cette consommation de jour, celle où il y a les salariés qui vont déjeuner, mais aussi faire leurs courses le midi dans les, dans les différents pôles commerciaux. Donc, c'est là où vous pouvez comprendre à quel point, si les entreprises qui sont dans les carrés verts ne réouvrent pas toutes, on va avoir une totale redistribution des cartes en termes de flux et en termes de présence de consommateurs sur les zones. Sur le slide suivant, qu'on va passer vite parce que c'est simplement des exemples, je vous ai fait des zones simples, des vols d'oiseaux de 5 km pour montrer un peu justement la zone d'influence qui existe entre l'atoll en équipement de la maison et le, et le Conforama et montrer que Conforama aurait intérêt à aller chercher dans les typologies de clients qui qui sont marqués en vert, en violet, enfin tout ce que vous avez en dessous dans les iris, euh, de, la, enfin, gla, de la clientèle, pour les conquérir. Dans le slide suivant, je suis désolé, je parle vite pour laisser oui. la parole après à mes collègues, dans le slide suivant, dans le slide suivant euh, vous avez un autre cas, qui est toujours un, toujours un cas dans l'équipement de la maison. Euh, là, j'ai présenté Conforama et une chaîne qui s'appelle Hémisphère, que, que je ne connais pas, on ne travaille pas personnellement avec eux, mais bref, je voulais simplement... Euh, Rester sur mon exemple, euh, on a bien un hémisphère qui est à l'atoll qui lui va être fermé et on a un hémisphère en centre-ville qui lui va très certainement euh, être ouvert parce qu'il n'est pas dans un espace de plus de 40 000 m. On, on se rend bien compte là du, de, la, de la lutte qu'il va y avoir euh, entre conforama et hémisphère et également euh, du fait que pour l'hémisphère de centre-ville, il y a un grand enjeu par le digital à aller conquérir les carreaux que j'ai montrés en rouge que j'ai sélectionné en rouge comme étant dans la cible et peut-être des gens d'hémisphère, de, et d'aller surtout euh, sécuriser les clients d'hémisphère qui étaient avant servis par le magasin euh, de l'ouest de l'atoll boucouzé Passons au slide suivant. On, on a un partenariat, nous, avec Wellpack, euh, qui doit faire partie des personnes qui nous écoutent, euh, qui permet, euh, et, et en après le, le webinaire, vous pourrez m'appeler pour que je vous explique comment vous mettre en relation avec eux. Mais tout ce que j'ai évoqué avant permet, grâce à notre outil, et, et c'est ce que le géomarketing permet de faire, d'adresser des campagnes SMS, emailing ou des campagnes de télémarketing sur les zones qui ont été sélectionnées, et particulièrement les rondes 5 km que j'ai fait, euh, fait tout à l'heure. Donc... Ça, on va le passer vite parce que c'était pour introduire le propos de mes, de mes deux camarades. Euh, quelle nouvelle forme de communication Comment allons-nous nous parler Je vous ai pris quelques exemples Donc, sur le slide suivant. Euh, oui, pardon, point très important. C'est un message que je lance. Euh, J'ai beaucoup lu et suivi toutes les tendances disant euh, « les commerces vont mal, les commerçants vont mal, il faut les aider ». Alors qu'on adresse ce message au gouvernement, c'est tout à fait audible pour tout le monde, peut-être pas pour le gouvernement, mais en tout cas pour les entreprises et puis pour les, les consommateurs, oui. Mais attention à tous ces messages et à toutes ces tendances à faire peser euh, sur le consommateur qui, va, qui a déjà ses propres problèmes à gérer, le poids du, du déconfinement et le poids de la re reconstruction des commerces. Donc, on va voir que dans les messages publicitaires et particulièrement dans les outils digitaux qui vont être utilisés, euh, il va falloir être très subtil, pas tant sur, autant sur l'outil que sur la nature du message. Donc Claire va nous montrer après dans les slides suivants voilà, cet exemple d'une publicité BMW que j'ai trouvée assez intéressante. Une image assez jolie hein, de, de, de situation de déconfinement avec une distanciation sociale, même à moto, d'un mètre cinquante. Un message après juste, juste au milieu, sur le de mai, euh, où on sent qu'il y a une certaine urgence, un certain, un certain besoin d'ouvrir très vite, voire d'ouvrir avec les concurrents. Puis après, tous ces messages qui sont des messages de type euh, sanitaire, euh, c'est extrêmement nouveau dans la communication, d'être à ce point orienté sanitaire, hygiène, et on, va, on, on, on sent bien cette difficulté entre le, entre le message commercial, puis une tendance à dire « venez vite, on a besoin de vous », et en plus euh, ce, cette espèce de, pro, de précaution, euh, et c'est vraiment des, des, des formes de communication auxquelles on n'est pas habitué, et je ne sais pas comment on va y réagir. Euh, sur les slides suivants, et on va les passer vite, Claire, hein, s'il te plaît, excuse-moi. Euh... Voilà. Là, je vous ai montré un cas, euh, je vous ai montré deux cas. Euh, là, on voit, on voit Coca-Cola, qui, dès le début, a communiqué sur la solidarité. Euh, attention aux excès de solidarité dans les messages, euh, parce que tout le monde l'a fait déjà, donc il n'y a aucune originalité dessus. Et ensuite, cette solidarité, il faut vraiment l'assumer et il faut qu'elle paye à long terme. Dans le cas de Pizza Time, là, on voit bien qu'on est dans un message qui est absolument différent de celui de BMW tout à l'heure, qui était de dire « venez dans mon magasin ». Là, il y a un côté euh, « restez enfermé chez vous ». L'image est même un peu anxiogène, je trouve, euh, d'une certaine manière. Mais les gens n'ont pas de masque. C'est ce le côté positif de cette, de cette image. Contrairement à la suivante, où je me suis amusée à vous montrer euh, le, le, le, petit, le petit commerce de livraison de pizza que j'ai à côté de chez moi, à Fourque-Saint-Germain-en-Laye, où on voit le maire et deux adjoints et le commerçant. Euh, voilà, je voulais vous montrer cette image parce qu'elle est assez marquante euh, quand même de cette difficulté dans laquelle on va se retrouver, les masques, la distanciation, les barres oranges qu'on voit au sol. Euh, voilà. et il risque d'y avoir un impact euh, peut-être favorable, vite, je vais manger des pizzas, mais après, est-ce qu'on va avoir envie de revenir dans ce genre d'univers Voilà une des questions à se poser et c'est aussi un des, un des enjeux du digital. Après, on va passer, là on avait un sujet, un exemple solidaire avec Uber Eats, c'est des messages qui peuvent être, voilà, qui à terme vont être à mon avis délicats à manipuler. Donc, passons. Ici, on a, on a l'opposé, on a ceux qui vont vous dire « restez chez vous », donc comprenez bien un peu toute cette incohérence dans les messages, les messages qui disent « venez vite, venez vite » et les messages qui disent « surtout restez chez vous », parce que pour certains entrepreneurs, pour certains commerçants, il va être plus simple de faire fonctionner l'outil digital et la livraison que d'accueillir les gens dans les magasins, d'autant plus les risques que ça pose sur, la, sur les salariés. Voilà, là aussi un, un, un traitement où on sent que, c'est pas du tout pour les, pour les afficher, entre guillemets, mais voilà, on sent que chez Monsieur Bricolage, il y a cette difficulté, en tout cas à dire, qu'est-ce qui est disponible, les délais, quels produits on a, le message est dans leur couleur rouge et vert, mais devient là pour le coup assez anxiogène également. Euh, bon, et je ne sais pas s'il faut s'habituer à ça, en tout cas, il euh, faut avoir conscience de ça. De la même manière, Intermarché, c'est sur Facebook, c'est absolument anodin, euh, mais on voit un magasin vide et, euh, et désert. Euh, voilà, donc ça m'a questionné, ça m'a fait, en tout cas, à titre personnel, pas en tant qu'analyste, mais à titre personnel, ça m'a fait réagir et euh, j'ai eu du mal à me sentir euh, attiré. Euh, par, euh, par ce message. Donc on voit que c'est très difficile, parce que sur le slide suivant, on voit que ceux qui ont communiqué énormément sur la solidarité et la bienveillance se sont retrouvés à, à, à piégés finalement à un moment donné, c'est-à-dire que euh, le consommateur s'est vite retourné contre, contre eux, euh, à tel point que Dominique Schelcher, patron de U, a dû euh, faire un communiqué de presse, C'est pas le seul, hein, le, Michel-Edouard Leclerc a dû faire la même chose dans une vidéo, pour s'expliquer, entre autres, sur une polémique. Là, il s'agit de la polémique des, des masques et de leur indisponibilité jusqu'à présent. Nous, on montre, ça montre bien à quel point, euh, oui, il faut réouvrir et oui, il faut dire qu'on est ouvert et il faut montrer qu'on a fait de bonnes choses pendant cette période, mais ce sont toujours des armes à double tranchant et encore plus tranchant mmh. qu'elles ne l'étaient par le passé. Mmh. Allez-y. question. Des, euh, tes sur le coupé. Il y a une question. La ouais. question de M. Achir Oui, alors c'est un, un sujet effectivement très important. J'ai écouté hier, pour le citer, Édouard Falguer sur Sud Radio, qui est le patron de la franchise France et internationale de Guinot Maricorps. Eux, ils ont pris la décision d'augmenter de 2,50 euros le prix de, du soin en institut pour que le consommateur contribue à l'effort sanitaire qui est, qui est demandé. Donc, j'ai aucun jugement de ma part, hein. je vous donne juste cet exemple. exemple C'est exemple. certain que euh, le, le, le consommateur va avoir besoin d'arbitrer. Je comprends la démarche économique, j'ai plutôt tendance à, à trouver qu'il ne faut pas augmenter ses prix euh, pendant, le, pendant le déconfinement. Euh, alors Peut-être la première semaine, mais il va y avoir un effet punitif, je pense, du consommateur qui va, euh, voilà, qui va souffrir... Euh, d'avoir eu autant de gestes de bienveillance. Donc ma proposition est plutôt de ne pas augmenter les prix. Mais je comprends la question, hein. économiquement, elle est, elle, est, elle, est, elle est vitale. En termes de, si je ne si je me positionne que sur de la stratégie marketing, je pense qu'il ne faut pas augmenter les prix, d'autant que la demande des consommateurs, euh, soit sur les produits de première nécessité ou sur les produits professionnels, euh, va tout de suite être sur le prix. Voilà. Donc de demander de les baisser plutôt. Alors déjà, essayons de les maintenir et ce sera déjà une bonne chose. Merci. Le prix, ça va être la guerre la plus... Pardon, mais le prix, ça va être la guerre la plus facile. Donc tout le monde va. Enfin, voilà, le jeu... il y a une certaine tendance de déflationniste à prévoir parce qu'on va demander de baisser les prix. Les gens ont tellement besoin d'arbitrer les budgets, de toute façon, que c'est ce qui va se passer. Merci Laurent, je prends l'orlet tu, tu m'as grillé au, au moins 10 ouais. bonnes minutes, mais euh, comme c'était passionnant, euh, je ne t'ai pas coupé. <rire> J'aurais pu faire, dû faire pire, je donc euh, estime-toi heureux. <rire> Excuse-moi, excusez-moi. Pas, pas de problème. Euh, donc là, l'idée, c'est de prendre le relais plutôt sur l'aspect digital. Euh, évidemment, Laurent l'a évoqué, euh, on vit une période qui est… Euh, euh, très étrange, très impactant euh, sur nos modèles, sur nos modes de fonctionnement. Euh, autant il y a eu des changements sur euh, la partie euh, physique et évidemment des placements, euh, autant sur le digital, on a constaté également ces éléments-là. Je vous présente un, un, un slide qui est euh, qui nous a été fourni par les équipes de Waze sur le, le, la période de confinement et la manière dont euh, bah nous, euh, nous avons été amenés à stopper euh, quasi euh, totalement nos, nos déplacements et on le voit là sur, le, sur la map, euh, euh, tous les pays ont, ont connu à peu près le même, le même stop euh, avec le, la même densité d'arrêt. Alors, les États-Unis sont un peu particuliers euh, puisqu'ils ont réagi de manière un peu plus modérée et comme les États sont euh, autonomes dans la manière de, de, de confiner, on voit que la, la mesure n'est pas la même et pour tous les autres pays, les conséquences sont les mêmes. Et puis surtout, on voit que les, les déplacements se sont quasiment arrêtés hein, sur des déplacements qui sont euh, euh, liés au trajet du quotidien. C'est 85-90%. Euh, des, euh, des déplacements qui ont été stoppés. Euh, ça a eu évidemment une conséquence, c'est le fait de rester à la maison euh, et de générer euh, une explosion de la consommation des médias euh alors, ce qui est impactant, on le verra par la suite, c'est que, autant les médias ont explosé, on le voit, plus de 70% d'utilisation du web, 63% sur la télévision. Euh, J'entendais hier sur France Info qu'on avait battu euh, le temps de passage devant les écrans, euh, plus de 4h40 euh, en moyenne la semaine dernière, euh, par français et par jour. Euh, donc, ce qui est assez, euh, assez incroyable. Euh, et de la même manière, les réseaux sociaux sont en surutilisation hein, à plus de 61%. Euh, par contre, on va le voir, ça n'impacte pas forcément et directement euh, des recherches qui sont liées à nos activités, à nos business. Euh, on, on est plus euh, évidemment dans, dans une approche de loisir euh, de, euh, pour combler euh, bah, le temps euh, que euh, une recherche euh, pour combler directement des besoins. Alors, pour ça, j'ai utilisé un outil qui, je pense, que vous connaissez, qui s'appelle Google Trends, qui est un outil qui est, qui est super pratique pour… Valider un certain nombre d'éléments ou de ressentis que l'on peut avoir par des données statistiques. Juste pour rappel, Google fournit cet outil-là de manière gratuite. Vous pouvez rentrer des mots-clés et voir quelles évolutions dans le temps et les comparer, par exemple, avec d'autres mots-clés, la manière dont les internautes, au fil du temps, utilisent ou recherchent ces mots-clés. Donc, j'ai fait quelques quelques analyses sur certains secteurs d'activité. Bon, évidemment, magasin de chaussures, on le voit à la date de, du confinement, on a une chute drastique des recherches, avec un léger rebond sur les semaines suivantes, mais on reste très largement en deçà des, des, du rythme classique, en sachant que le point plus haut est le, est le point de référence à 100, et que l'ensemble des autres points sont proportionnalisés par rapport à ce point, à ce point maximal achat de voitures, un domaine qui va, qui est très impacté, qui le sera sans doute dans les dans les mois qui viennent. De la même manière, on a on a une baisse de, de volumétrie de recherche qui est extrêmement marquée. Et puis on a d'autres secteurs qui vont réagir de manière complètement opposée. Magasins de bricolage avec des augmentations de recherche assez massives, qui sont sans doute liées notamment à des recherches des horaires d'ouverture à partir du moment où ces magasins ont pu commencer à être réouverts. Et puis également, je pense qu'il faut l'associer à l'évolution d'une autre requête qui est intéressante, c'est la requête Click la requête Collect, qui a connu une explosion assez monumentale et qui, l'a évidemment, a pour optique de répondre à un besoin en termes de fourniture de biens et de commandes à distance. De la même manière, une autre analyse qui est intéressante dans le monde de l'immobilier… Sur un environnement sectoriel qui est, qui est commun, on peut avoir des différenciations dans la manière dont euh, les internautes vont rechercher certains éléments. On voit achat appartement, il y a une baisse drastique euh, suite au, au confinement, avec un léger rebond, mais on n'a pas un niveau de rattrapage euh, marqué, euh, alors qu'achat maison, on a une baisse, euh, mais très rapidement. Euh, les, euh, les, les, les recherches reviennent à un niveau quasi identique euh, au niveau précédent. Euh, donc, ça veut bien dire, et on avait une intuition sur le fait que, évidemment, les gens qui sont confinés en en appartement, euh, ont une volonté sans doute euh, de revoir leur logement. Euh, et en effet, on peut le constater là, euh, les, les recherches liées aux achats euh, de maisons ont, euh, ont beaucoup plus réagi ou en tout cas sont revenus à un niveau quasi euh, euh, identique euh, au, au, au précédent. Vous pouvez également faire cet exercice sur des, des, des comparatifs euh, de marques, de requêtes de marques. Euh, je voulais vous présenter cette slide parce qu'elle est également assez marquante. Euh, bah, globalement, les, les requêtes de marques, euh, les recherches effectuées par les internautes euh, sur des marques, sur des secteurs d'activité de qui sont euh, fortement touchés euh, par la période de confinement euh, sont proportionnellement encore plus impactées euh, que les requêtes génériques. Euh, on le voit là hein, sur des, des, euh, des acteurs... Euh, important dans, dans l'immobilier, en agence immobilière, on a des baisses de recherche qui sont de l'ordre de, de 70-80% euh, avec des légers rebonds sur les dernières, les dernières semaines, mais on reste quand même très très loin des niveaux précédents. Alors, on l'évoquera par la suite, mais il faut considérer qu'effectivement, il y a quand même un enjeu à maintenir la notoriété puisque ces gros acteurs-là sont complètement oblitérés de l'usage et de la manière dont les internautes vont rechercher des éléments liés à ces marques-là. Je vous présente quelques données liées au, liées aux, aux, aux premières études qui sont sorties, notamment de, des études de Cantar, euh, bah sur le fait qu'il y ait des perdants et des gagnants. Euh, bon, il y, a, il y a peu de surprises et euh, euh, évidemment que les, les, les informations et les actualités euh, appuient fortement sur euh, sur les gagnants et les perdants. Mais évidemment, le monde de la mode, du transport, euh, le matériel de bricolage, c'est un peu ambivalent parce qu'on les retrouve dans les euh, dans les perdants, mais également dans les gagnants sur la partie euh, travaux de maison, euh, voilà, mais on, on, on voit des pivots euh, sur cette période-là, euh, évidemment sur les, les secteurs d'activité et la capacité qu'ont euh, les gens en restant chez eux, euh, soit en chômage partiel, euh, bah, à, à chercher à s'occuper euh, et notamment, effectivement, il y a eu un bond assez fort sur, euh, sur tout ce qui est lié à l'équipement de la maison. Euh, un certain nombre d'études également sont sorties sur les, les gros achats à venir euh, donc là je vous présente une étude de Sologer qui globalement évoque le fait que très peu de, de, de projets sont complètement annulés euh, en tout cas c'est ce qui ressortait des, des études en, en, en, en mi-confinement euh, c'est aussi ce qu'on a retrouvé on a un certain nombre de, de clients qui interviennent dans le dans le la rénovation de l'habitat, notamment des, des fenêtriers. Et ce qu'on a constaté, c'est globalement le mois d'avril était plutôt un bon mois. En tout cas, on avait continué à, à pouvoir générer euh, un volume de leads conséquent euh, vers, vers ces acteurs-là. Euh, donc, évidemment, en fonction de la typologie de son secteur d'activité, on est plus ou moins impacté. Euh, mais globalement, euh, aujourd'hui, on est plus dans une phase de réflexion et de temporisation. Et on peut espérer effectivement que euh, les, euh, les, les achats ne soient que reportés. Euh, seules les semaines qui viennent pourront effectivement nous euh, euh, bah, nous, nous valider euh, cette optique-là. Ce qui leur sortait, ce que je vous présentais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les marques euh, n'arrêtent pas de, euh, complètement de communiquer. Alors, il y a eu des études, et notamment Cantar a fait une étude à interroger les Français sur la, euh, la, la nécessité ou non aux marques d'arrêter la communication. Ce qui leur sort, c'est que la très grande majorité des Français ne souhaitent pas qu'on arrête la communication. Par contre, ce qui est important, c'est qu'elle soit évidemment euh, adaptée euh, au contexte, donc éviter l'humour, euh, ne, euh, ne pas contextualiser euh, la communication spécifiquement autour du, euh, du coronavirus, mais... Être sur des messages plutôt pro, orienter business avec une approche plutôt empathique, évidemment pour remercier les équipes, rassurer les futurs visiteurs, valoriser les produits, et les services surtout sur une approche de, de consommation locale et puis sur la capacité à pouvoir accueillir de manière qualitative bah, vos, vos futurs vos futurs clients la même manière est dans la continuité de ces éléments-là, Kantar euh, a ressorti une étude euh, qui avait été réalisée en 2008 euh, sur l'arrêt euh, des, euh, des marques euh, en termes de communication. Euh, et ce qui leur ressort, et c'est assez, assez flagrant, hein, c'est que euh, plus les marques ont arrêté de communiquer et plus les parts de marché euh, ont été euh, rapidement perdus, euh, donc il y a évidemment un enjeu à, à continuer à communiquer. Après, évidemment, sur ces périodes d'incertitude, euh, la baisse des budgets dans ces cas-là doit pouvoir être compensée par euh, une approche plutôt qualitative dans le message euh, et dans la créativité, euh, mais ça nous paraît effectivement essentiel de, de, de, de continuer à communiquer. Partant de ces constats-là, évidemment, euh, le, les leviers euh, digitaux nous paraissent les plus pertinents, en tout cas à court terme, euh, puisque les, vos prospects et clients euh, continuent à être euh, globalement euh, à la maison euh, et la porte d'entrée principale euh, pour pouvoir toucher, évidemment, euh, ce sont les leviers, euh, les leviers digitaux. Bon, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais ça me, ça me paraissait intéressant de rappeler quelques fondamentaux, notamment sur la répartition et la manière dont on peut utiliser la, la publicité digitale. Vous avez un certain nombre de leviers qui sont aujourd'hui exploités. Donc Déjà, on restait sur une dynamique extrêmement forte en termes de croissance, hein, puisque entre 2018 et 2019, la communication digitale était en, en, en augmentation de 13%. Alors, on le verra, la manière dont euh, les acteurs se, se comportent dans les dans, dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, je vous ai juste mis pour rappel la répartition des enveloppes budgétaires en fonction des leviers. Donc, tout ce qui est search, tout ce qui est lié aux moteurs de recherche et principalement Google, représente aujourd'hui encore 43%. Euh, des, des investissements, euh, le social média euh, Facebook, Instagram et, et les autres, c'est 24%. Euh, le display, donc c'est tout l'environnement bannière, 20%, et puis les autres leviers qui sont notamment liés à l'affiliation aux comparateurs, euh, aux emailing, c'est euh, c'est 14%. Donc. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question aujourd'hui, euh, si vos prospects ont besoin euh, de, de vos produits ou de vos services, qu'est-ce qu'ils vont faire Mais ils, ils vont euh, se poser beaucoup de questions euh, et puis ils vont surtout utiliser euh, dans un premier temps euh, les moteurs de recherche euh, Évidemment, les consommateurs qui franchissent vos portes aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a dix ans. Euh, ils sont beaucoup plus avertis. Ils se sont très souvent largement renseignés auparavant ou étudiés les offres, les produits, euh, mais également ceux de vos confrères. Euh, ils ont euh, rencontré un parcours euh, de, de réflexion et d'achat extrêmement long euh, en passant par un certain nombre d'interactions euh, ce qu'on ce qu ressort régulièrement et ce qu'on ce qu'on met régulièrement en avant également dans les dans les analyses dans la comparaison des des acteurs que l'on accompagne c'est que la notoriété a un impact fort sur la capacité à pouvoir transformer, alors transformer sur les pages d'atterrissage et site, hein, en, en formulaire de contact, en prise de rendez-vous, mais également en, en appel généré, en commande sur le site. Donc, il faut toujours trouver un équilibre entre les supports qui sont liés à, plutôt à la partie notoriété. Donc, ce sont les pictos que je vous ai mis sur la partie gauche, hein, tous les réseaux sociaux, YouTube, l'environnement display. Euh, et puis on, on a des approches beaucoup plus sur des mécaniques d'intention que sont Google et, et Bing, hein, où les internautes vont taper des mots clés pour pouvoir retrouver derrière. Euh, et puis on a des acteurs qui sont arrivés un peu plus récemment euh, et qui rentrent plutôt dans des logiques de, de, de drive-to-store. Et je pense notamment à Waze, euh, qui est un partenaire avec lequel avec lequel on travaille. Euh, et puis je voulais rappeler quelques quelques éléments euh, qui sont euh, important, hein, 79% des Français font des recherches sur le web avant de déclencher leur acte d'achat, euh, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'ils sont confinés, hein, donc ils, ils ont d'autant plus de temps euh, pour porter euh, réflexion, euh, et puis un, un acheteur mène euh, globalement, alors ce sont des, des sources Google, euh, 65 à 90% de sa réflexion d'achat euh, en amont et seul euh, avant, de, avant, avant de basculer. Donc, évidemment, comment capter euh, euh, vos prospects euh, bah, en utilisant les bons canaux euh, et les bons canaux aujourd'hui c'est euh, euh, Google euh, avec extension euh, Bing, c'est euh, 9 Français sur 10 euh, qui utilisent euh, ce moteur. Euh, des campagnes Facebook et par extension Instagram, puisqu'on va toucher 35 millions d'utilisateurs Facebook, euh, ce qui est euh, considérable, et 17 millions euh, d'Instagram. Euh, un enjeu, et c'est l'ensemble de ces canaux-là nous le permettent aujourd'hui, c'est de, de pouvoir être extrêmement et précis dans les zones de 10, donc de pouvoir dimensionner et cibler les zones qui sont conformes avec les zones de 10 de vos points de vente, et puis évidemment de pouvoir mesurer le retour sur investissement, et notamment quand on est dans des logiques de de paiement au clic, hein, c'est que tant que l'internaute n'a pas marqué un intérêt, n'a pas cliqué sur vos campagnes, entre guillemets, ça ne vous coûte rien, contrairement à des approches où vous allez euh, plutôt historique où vous allez investir ou surinvestir potentiellement sur des cibles qui ne vous concernent pas directement. Donc, j ai, j ai, je vous ai préparé un, un, un petit exemple de globalement ce qu'on a pu mettre en place auprès de, de l'ensemble des réseaux que l'on accompagne. Aujourd'hui, on accompagne une cinquantaine de, de, de réseaux, un peu plus de 50 ans. C'est 8000 points de vente qui sont déployés sur la plateforme et on a cherché à suivre à peu près la même stratégie pour l'ensemble de nos clients. Ça s'est structuré en, en plusieurs phases que je, je vous présente là. Globalement, on a commencé à retravailler trois à quatre semaines avant le déconfinement, à partir du moment où en fait on a eu l'information du, du gouvernement sur le fait qu'on allait, et que les points de vente allaient pouvoir réouvrir et commencer à réaccueillir du monde. Donc, on, on a travaillé initialement avec les nos têtes de réseau pour évidemment réadapter la communication, les contenus, les visuels à l'ensemble du, du, du contexte. Et puis, on a travaillé rapidement derrière à la mise en place de webinars pour pouvoir présenter la nouvelle stratégie à l'ensemble des agences ou des points de vente euh, et des timings qui allaient y être associés puisqu'on a cherché systématiquement à mettre en place euh, plusieurs phases euh, bah, pour pouvoir être le plus pertinent possible et, et coller évidemment à, à l'actualité. Donc, on a mis en œuvre cette, euh, ce dé déploiement-là trois à 4 semaines avant et puis euh, là, depuis le début de la semaine, voire début euh, fin de semaine dernière, on a commencé à activer euh, des campagnes euh, avec des répartitions alors qui sont adaptables en fonction des euh, évidemment des contextes et des, euh, des typologies de réseau. Mais là je vous ai donné l'exemple d'un acteur du secteur de l'automobile. Euh, ce qu'on a validé, c'est euh, la réactivation de campagne au niveau national, euh, plutôt tourner marque avec une approche notoriété, et puis également en marque sur des focus purement d'acquisition, euh, avec euh, un appui budgétaire de la tête de réseau, et puis en allant également chercher les budgets en local. Avec une approche plutôt budgétaire, alors non limitée en termes de campagne, mais évidemment on maîtrise l'environnement sémantique ou le ciblage d'audience pour que les budgets n'explosent pas, mais on ne cherche pas à se limiter, en tout cas à se mettre des freins pour régénérer une dynamique extrêmement forte. Les messages sont adaptés à la semaine d'avant le confinement, c'est nos centres réouvrent, prenez dès maintenant rendez-vous. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser, on l'a constaté globalement, sur des CPC qui sont un peu plus faibles, et puis de, de, de, de pouvoir accompagner la réouverture de l'ensemble des points de vente. J plus 0, J plus c'est-à-dire la première semaine du déconfinement, on reste globalement exactement sur le même paramétrage des campagnes, sauf qu'on va évidemment réadapter le message. Hein. Euh, nous sommes ouverts, prenez rendez-vous euh, pour venir en toute confiance dans nos centres euh, où nous nous déplaçons chez vous. Alors là, on est dans un contexte où les acteurs peuvent se déplacer euh, directement chez, le, chez leurs clients. Euh, on continue à aller chercher à mixer le budget national orienté plutôt en autorité avec du budget local. Et puis là, pour être très transparent avec vous, on va voir comment se comportent les CPC et les CPA pour optimiser les campagnes au fil de l'eau. Et puis, on se projette un mois, le mois suivant le confinement avec plutôt là une bascule du budget national orienté sur purement de la communication de marque. Euh, et on va laisser le, les, les campagnes locales plutôt prises en charge par les, euh, les, les points de vente ou les, euh, ou les agences. Euh, et on réadapte un message en personnalisant à, à outrance le, le message, hein, c'est votre centre de la ville euh, concerné, euh, est ouvert, prenez rendez-vous, venez chez vous et puis on va laisser les points de vente, réadapter le budget euh, en fonction de leur contexte, de leurs besoins, du taux d'emplissage des rendez-vous euh, et puis également de la manière dont potentiellement le, le confinement ou la réouverture va se faire, puisque euh, ce n'est encore pas complètement très clair, euh, mais entre les zones rouges et les zones vertes, on pourrait avoir des comportements et des euh, distorsions euh, marquées entre, euh, euh, entre les différentes zones. Voilà. Puis On, on, on s'est donné un objectif euh, euh, avec ce, ce réseau-là de peut-être de revenir sur un cycle un peu plus classique, de communication à partir de début juin avec la réactivation de campagnes thématiques ou de saisonnalité. Alors, vous allez me dire comment on arrive à mixer ces approches-là. On va utiliser notre plateforme qui permet aujourd'hui d'élaborer des campagnes génériques avec la tête de réseau, donc sur l'ensemble des canaux que je vous ai évoqués. Et on va déployer ces campagnes de manière personnalisée et géolocalisée sur chaque sur chaque agence ou chaque point de vente. et On va permettre à la tête de réseau d'allouer un budget égalitaire ou discriminant sur chaque chaque point de vente. Et chaque point de vente, de son côté, va être autonome pour venir ab à abonder un budget tête de réseau ou déclencher de manière autonome euh, à ses propres campagnes, avec son propre budget. Et il sera du coup en capacité de pouvoir modérer ou d'accentuer euh, la pression euh, en termes de communication en fonction en fonction de ses besoins. Ça nous permet derrière bah, de pouvoir générer des campagnes qui sont personnalisées, qui vont être euh, proposées sur les zones de chaleur 10 de manière... Euh euh, quasi automatique, euh, point de vente par point de vente. donc Je vous ai mis quelques exemples hein, de contexte. Donc, on, on a un exemple de, de campagne Nesten euh, où ils vont travailler une approche plutôt sympathique, souriante, euh, tout en travaillant sur le message de déconfinement de, euh, avec une approche de personnalisation puisque là, on est bien sur l'agence euh, de Thionville. Euh, et puis, de la même manière, vous avez plutôt sur les, les, les deux euh, exemples de campagne euh, Google Ads, sur les exemples de droite, la communication qui a été élaborée et euh, poussée pendant la période de confinement. Euh, et puis sur les campagnes du milieu, on est sur une approche plutôt déconfinement euh, où euh, on, on va rassurer euh, les, euh, les, euh, les internautes sur la capacité à pouvoir les accueillir de manière, euh, de manière euh, pertinente euh, et puis toujours dans une optique de, de communication euh, personnalisée, point de vente par point de vente. J'ai euh, terminé la présentation, euh, donc je vais pouvoir passer la parole à Abdel. Merci Philippe. Euh, je me permets de reprendre la main sur euh, la présentation. Euh, donc effectivement, euh, avec ce que vient de vous expliquer euh, Philippe, on était plutôt sur une stratégie, euh, on va dire court termiste, euh, déconfinement. Donc on met en place des actions push pour euh, générer euh, de la visibilité. Donc on va essayer de se projeter un petit peu en euh, plutôt se, se projetant à moyen terme sur la stratégie digitale de, de l'enseigne ou, ou, ou du réseau et plutôt aussi réfléchir référencement naturel. Donc, forcément, on, on va parler Google euh, et on va surtout parler d'une terminologie qui est, euh, alors, on peut parler de SEO local ou de référencement local. Alors, pourquoi aujourd'hui euh, travailler le référencement local Pour trois choses principales, la notion d'intentionniste, euh, comme l'a évoqué tout à l'heure Philippe, on est euh, vraiment sur une. Euh, L'internaute voilà, qui va dans Google et qui va taper acheter une voiture, il est vraiment dans une intention d'achat, donc on va pouvoir le capter à ce moment-là lorsqu'il a ce besoin. Le deuxième intérêt, notamment pour euh, les enseignes, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'un internaute va faire une recherche sur Google qu'il va souhaiter acheter directement sur Internet. Donc euh, ça peut être euh, déjà de la recherche d'informations. Et dans un troisième cas, effectivement, si à un moment donné, vous avez cette stratégie de visibilité nationale ou locale, on va y revenir, ça peut dynamiser le web to store ou le click and collect. Tout à l'heure, Laurent et Philippe l'évoquaient. On ne sait pas trop comment la notion de click and collect va réagir. On l'a vu, ça a explosé pendant le confinement. Quid de quel va être le comportement des internautes après, après le déconfinement donc, bon, je ne vais pas vous refaire euh, la, la présentation, mais effectivement, aujourd'hui, euh, en France, euh, c'est bien évidemment Google qui est euh, utilisé par plus de 9 internautes sur 10. Euh, J'ai quand même réintégré les stats de, de, de, de nouveaux acteurs, en tout cas, qui, qui, qui commencent à arriver comme Ecosia et Quant. On le voit, un Ecosia, qui est un moteur de recherche alternatif, qui a dépassé les 1% euh, et qui, effectivement, euh, voilà, on peut se poser la question à moyen terme, euh, euh, l'évolution de, de ces moteurs de recherche, mais... Voilà, aujourd'hui, clairement, quand on va avoir une stratégie de référencement national ou local, bien évidemment, Google, Google est indispensable. Donc, je vous ai remis une copie d'écran d'un résultat de Google. On l'a évoqué avec Philippe, on, a déjà, on peut avoir des résultats payants euh, qui se situent plutôt en, en haut de page. Euh, on l'a vu dernièrement, Google a fait une petite modification. Euh, le, le bloc annonce qui était indiqué dans un bloc vert, désormais, il est, euh, on va dire qu'il est euh, totalement. Euh, caché avec l'URL du site et Google, on va dire, dissimule un peu cette, cette partie euh, annonce. Et puis, ce qui va nous intéresser, nous, en termes de référencement naturel, ça va être bien évidemment les fiches Google My Business. On va y revenir parce qu'il euh, y a eu pas mal de modifications et d'ajustements et pendant le Covid. Et puis, le référencement naturel qui se situe en dessous des fiches Google My Business. Alors, pour cela... Euh, bien évidemment, on va se poser la question, bah, comment être référencé en local euh, Je serais tenté de dire aujourd'hui qu'on est totalement dépendant de Google. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'algorithme de Google qui va décider de positionner des sites ou d'autres en termes de, de référencement naturel. Sur le référencement local... Euh... Alors, sur la slide, j'ai indiqué c'est Google qui décide parce que effectivement c'est Google qui va décider d'afficher des résultats nationaux. Donc, un résultat national, c'est des résultats qui ne contiennent pas des notions de géolocalisation ou des résultats locaux. Donc, des résultats qui vont être adaptés soit à la géolocalisation de l'internaute, soit au fait que l'internaute ait mis une indication de géolocaliser. Donc, j'ai pris un premier exemple, chaussures où là, Google... Il nous donne des résultats nationaux. Donc, vous voyez, on a les sites de Sarenza, on a partout on a Zalando. Donc, c'est-à-dire que quelle que soit la géolocalisation de l'internaute, le résultat va être le même, que l'internaute soit à Lille, Strasbourg, Marseille ou Paris. Deuxième exemple, ça va être des résultats locaux. Donc, c'est une requête sans notion de géolocalisation où Google va décider de géolocaliser le résultat. Donc, forcément, ça peut intéresser fortement les réseaux d'enseignes. Donc, j'ai pris l'exemple comme mes camarades de magasins de chaussures. Euh, donc, étant géolocalisé à Angers, euh, quand un internaute tape magasin de chaussures et qu'il est situé à Angers, il me propose une Google My Business des magasins autour d'Angers, mais il me propose également des résultats naturels autour d'Angers. Donc, ça veut dire que si un internaute tape la même requête à Strasbourg, le résultat sera totalement différent. Donc, ça, c'est un enjeu qui est important parce que euh, dans votre stratégie de référencement naturel, il va falloir l'anticiper. Et dernier cas, qui est, on va dire, le cas le, quasiment le plus simple, c'est un internaute qui va taper une requête avec une notion de géolocalisation, donc de ville, de département ou de région. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous dites à Google, je tape magasin de chaussures Nantes, forcément, il va me géolocaliser les résultats. Donc, ça veut dire que vous, dans votre stratégie digitale, euh, il va falloir que vous adaptiez votre site aux résultats que va proposer Google nationaux locaux euh... et donc c'est dans ce cadre là que notamment lors de votre stratégie de référencement naturel vous allez devoir adapter votre site donc par exemple avec trois axes hein, ça peut être des pages qui sont des pages dites nationales donc en gros qui vont répondre à des résultats de recherche pour du référencement national ça peut être également votre store locator donc votre store locator c'est vous savez c'est la, la carte de france qui euh, qui précise l'ensemble de la géolocalisation de vos magasins. Donc, ça peut être une vraie opportunité de référencement naturel local, puisque l'objectif, c'est que demain, vous ayez pour chacun de vos magasins une page qui soit optimisée sur le référencement local. Donc, je prends un exemple. Je suis une, une chaîne de magasins de, de chaussures. Je veux me positionner sur achat chaussures. Dans ce cas-là, je vais plutôt optimiser une page de mon site national optimisé sur achat chaussures sans notion de géolocalisation. En revanche, si je veux me positionner à la fois sur magasin de chaussures Strasbourg et magasin de chaussures euh, Marseille, parce que j'ai des magasins dans ces villes-là, donc dans ce cas-là, je vais créer deux pages dédiées à ces deux magasins avec les informations basiques comme les horaires, les coordonnées, etc., qui vont me permettre de nous positionner en local. Un dernier cas, euh, ça peut être la génération de mini-sites. Donc ça, c'est on va dire des, des stratégies un peu plus abouties, notamment quand on a plusieurs secteurs d'activité et qu'on souhaite positionner plusieurs pages en local sur certaines thématiques différentes. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu d'un réseau, c'est sur quel mot-clé je vais me positionner, est-ce que c'est des pages locales, nationales, dans les résultats de Google et comment je vais adapter mon site internet. Donc ça, c'est vraiment en amont de la, la génération du site de pouvoir réfléchir à cette stratégie. Puis... Une fois que vous avez euh, réfléchi à cette stratégie et finalisé, entre guillemets, votre, votre, votre cahier des charges, l'idée, ça va être vraiment de, bah, de respecter les principes du SEO. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais globalement, il y, y a des fondamentaux à respecter, comme des euh, mots-clés dans les URL, choisir vos bons mots-clés dans vos titres de vos pages et avoir du contenu lié à votre thématique et à votre géolocalisation. Bien évidemment, Google, il va aller lire tous ces éléments-là, il va regarder le contenu, il va regarder s'il y a la présence d'une Google Map, très important en SEO local, et puis notamment voir si votre site a une grosse popularité, c'est-à-dire est-ce qu'il reçoit des liens. Donc, à partir de là, une fois que vous avez respecté tous ces éléments de, de, de référencement, vous allez pouvoir, euh, on va dire, euh, améliorer votre position à la fois en local, mais également au national. Une fois que vous avez défini, effectivement, certaines pages locales à optimiser, euh, bah, l'idée, c'est vraiment d'inciter l'internaute, alors d'une manière générale, hein, euh, penser aux fonctionnalités locales, c'est-à-dire, il faut se mettre à la place de, de, de l'internaute qui a peut-être tapé une requête locale et qui euh, souhaite, bien évidemment, des informations. Donc, l'idée, bah, c'est d'orienter l'appel à l'action pour générer soit de la visite en magasin, soit du contact. Donc, ça peut être la mise en avant, bien évidemment, du numéro de téléphone, euh, le formulaire de contact, une demande de rendez-vous, un itinéraire vers le magasin. Simplifiez vraiment la démarche de l'internaute pour l'orienter vers votre magasin. Et puis, bah, je serais tenté de dire, sur une page locale, euh, bon, ça, c'est plus du bon sens, mais mettez vraiment en avant toutes les informations nécessaires, comme les horaires d'ouverture, est-ce qu'il y a un click and collect, des avis pour rassurer les internautes. Donc, faire en sorte que bah, l'internaute le, le, qui a fait une requête locale euh, active vraiment une, une, une transformation pour votre magasin. Avec le Covid, euh, bien évidemment, l'idée euh, et avec le déconfinement, ça va être de, euh, et, et Laurent l'évoquait tout à l'heure, on va avoir des, euh, des gestes barrières à appliquer, on va avoir des règles, des prises de rendez-vous, etc. Donc, surtout, informez un maximum vos, euh, vos internautes. N'oubliez pas que l'internaute arrive peut-être de Google il a peut-être tapé magasin de chaussures Nantes et quand il va arriver sur la page de votre site internet, de votre magasin de Nantes, n'hésitez pas à mettre un maximum d'informations sur les, euh, voilà, les mesures sanitaires, sur les horaires exceptionnels. Est-ce que j'ai la possibilité de prendre un rendez-vous pour venir chercher euh, le bien que j'ai acheté sur le site internet Donc surtout, n'hésitez pas à, à penser vraiment euh, à toutes ces informations qui vont être intéressantes pour, pour drainer un maximum de, de flux vers vos magasins en local. Autre pan de la visibilité locale, euh, bon, si vous êtes un réseau d'enseignes, vous, vous devez bien évidemment le connaître, donc c'est Google My Business. Forcément, ça va euh, vous permettre d'être euh, visible dans les petites cartes, euh, dans les résultats de Google. Euh, donc moi, les, les conseils assez simples que je peux vous donner sur cette partie-là, c'est bien évidemment d'avoir la main sur toutes vos fiches My Business. Euh, si vous avez un compte pro, vous avez la possibilité de tout centraliser au sein même d'un compte qui va vous permettre de, de gérer l'ensemble des informations, des horaires, la possibilité de mettre des postes spécifiques sur les, les conditions de passage en magasin. Et on le verra dans la dernière partie, on va surtout pouvoir mesurer les performances des fiches avec un certain nombre d'indicateurs. Donc, si je fais le parallèle avec le COVID, sur la partie Google My Business, Google a a fait quelques ajustements durant cette période. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a un certain, un certain nombre de fonctionnalités qui sont limitées, euh, et notamment sur les modifications de certaines fiches. On a des délais qui sont un peu plus élevés euh, lorsqu'on modifie certaines informations euh, de, au, au sein des fiches Google My Business. Euh, la création de nouvelles fiches peut prendre un peu plus de temps également. Donc, on le voit, hein, Google a mis un peu en stand-by un certain nombre de choses euh, sur Google My Business, malgré tout, c'est vraiment un élément important dans votre stratégie de visibilité. Google, malgré tout, dans le cadre du Covid, a fait quelques ajustements. Vous avez dû le voir, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, et même deux fonctionnalités. Le fait de pouvoir indiquer que votre magasin est fermé temporairement. Donc là, Google a simplifié la démarche pour pouvoir... Voilà, vous avez un réseau de 60 magasins qui est fermé pour le moment. Et il nous a donné la possibilité de mettre fermé temporairement euh, bah pour indiquer aux internautes que le, le magasin, les magasins ne sont pas ouverts. Et puis, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'indiquer de, de, si l'achat en magasin est disponible ou si le drive est disponible. Donc ça, c'est effectivement si vous avez euh, euh, l'ouverture voilà, de, vos, de vos magasins au déconfinement le 11 mai. N'hésitez pas à donner cette information à vos à vos internautes parce que ça peut également faciliter peut-être soit la démarche d'achat sur votre site internet, soit une meilleure organisation de vos magasins pour, pour accueillir vos clients ou pour les on va dire livrer au mieux leurs leur commandes. Quelle stratégie post-Covid-19 on peut imaginer sur, la, sur les fiches Google My Business euh, Moi, l'un des conseils que je peux vous donner, c'est bien évidemment de remplir un maximum vos fiches. Euh, voilà, de remplir bien évidemment le nom du magasin, l'adresse, les ouvertures le numéro de téléphone, les catégories, les catégories secondaires mettez un maximum d'informations, une étude nous a montré qu'il y a effectivement 7 fois plus de clics sur les fiches complètes, et puis une petite astuce n'hésitez pas à ajouter un nom court, donc ça c'est une fonctionnalité qui est sortie ces derniers mois, pour chacune des fiches Google My Business de chacun de vos magasins ou de vos agences il y a une nouvelle fonctionnalité qui consiste à ajouter un nom court avec une URL euh, voilà, qui, fait, euh, qui est un peu plus propre pour euh, les fiches My Business. Et je vous expliquerai après quel peut être l'intérêt d'avoir ce nom court. Un conseil également sur vos fiches Google My Business à, à, à court et moyen terme, c'est de compléter un maximum les photos de vos fiches. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais euh, quand vous faites euh, une recherche sur Google depuis un mobile, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue au sein des résultats de Google. Donc là, dans mon exemple, j'ai mon écran de gauche, euh, donc sur un, sur un smartphone, où j'ai tapé une requête qui doit être euh, salle de bain Nantes. Euh, donc, vous voyez, sur le résultat de recherche, au-dessus de la ligne de flottaison, on a les fiches Google My Business qui sont mises en avant. Et puis, quand on, on descend dans les résultats, et là, c'est plutôt ma copie d'écran de droite, on a un bloc « Rechercher des photos » qui apparaît et qui permet de mettre en avant les photos qui ont été intégrées dans les fiches My Business des magasins. Et donc, on le voit bien, euh, j'ai des photos qui apparaissent, j'ai une géolocalisation, donc euh, n'hésitez pas à compléter un maximum également les photos de vos fiches My Business. Alors, quand je dis des photos, euh, l'idée, ce n'est pas de mettre des photos, euh, euh, on va dire, de d'essayer euh, de mettre en place des photos, d'intégrer de des photos vraiment de votre magasin, des photos de produits. Essayez d'animer vraiment votre fiche Google My Business comme si c'était un réseau social. Et voilà, l'effet collatéral que ça peut avoir, c'est quand il y a une, un internaute qui fait une requête sur smartphone, ça peut avoir un intérêt sur votre visibilité et surtout de générer du trafic en magasin. Autre fonctionnalité qui est importante à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le « Review Management ». Au sein de votre fiche My Business, les internautes ont la possibilité de mettre des avis. L'idée, c'est euh, bah, d'y répondre euh, un maximum. Je ne vous dis pas de répondre pour l'internaute qui a par exemple mis un avis négatif sur un magasin situé à Nantes, mais de répondre euh, pour en fait, montrer à la communauté, en tout cas aux personnes qui vont lire ces avis, en fait, que vous prenez en compte les, les avis des clients et en tout cas que vous essayez d'améliorer euh, votre, euh, votre service client. Alors indirectement, je vous demande de répondre aux avis là, mais le problème aujourd'hui, c'est que les avis Google My Business, en tout cas les avis qui sont déposés aujourd'hui sur euh, Google My Business, en fait, sont euh, pour l'instant non diffusés, c'est-à-dire qu'ils sont mis, euh, on va dire, en stand-by. Euh, on a très peu d'infos par rapport à ça, on ne sait pas quand est-ce que Google va les libérer, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, les avis qui sont déposés au sein de vos magasins, euh, forcément, ne sont, pas, euh, ne sont pas diffusés, donc restez en veille par rapport à ça, on ne sait pas trop comment Google va réagir, euh, au déconfinement, est-ce qu'il va totalement les débloquer, est-ce qu'il va les, euh, ne pas les diffuser euh, mais en tout cas restez vraiment en veille là-dessus le jour où c'est débloqué n'hésitez pas à y répondre euh, pour, euh, voilà, pour votre irréputation e forcément sur la partie euh, avis, c'est ce que je vous évoquais juste à l'instant, n'hésitez pas à répondre aux avis euh, donc, les récolter et faire des réponses. Et le dernier élément, on a une possibilité de booster les avis. Euh, je vous évoquais tout à l'heure que pour chaque fiche Google My Business, vous avez la possibilité de créer un non-cours. Pourquoi je vous ai dit que c'était important de créer un non-cours Parce que le fait de créer un non-cours va vous permettre d'obtenir un lien qui va vous permettre de, on va dire, de faire des actions push, que ce soit SMS, mail courrier papier éventuellement, qui va permettre de fournir en fait à vos clients euh, un lien qui, va lui, qui vont lui donner la possibilité de directement mettre un avis au sein de pour votre, pour votre enseigne. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner euh, pour, euh, bah pour maîtriser vraiment vos avis et faire en sorte qu'il y ait un maximum d'avis sur vos fiches My Business, créer un encours et puis faites des actions push via emailing SMS pour inciter le dépôt d'avis. Un autre enjeu qui est parallèle à, aux fiches Google My Business, c'est euh, le fait de pouvoir euh, euh, faire de la multidiffusion. Alors, la multidiffusion, c'est quoi C'est vous avez euh, des informations sur vos magasins, d'ouverture, euh, d'adresse postale, euh, de téléphone, et vous allez pouvoir diffuser ces mêmes informations sur l'ensemble des outils qui existent. Alors, on a notamment Bing Place, on a Waze, euh, on a Facebook, voilà, tout un tas de d'outils qui peuvent être utilisés par vos internautes. Donc, l'objectif global, c'est d'uniformiser vos données pour tous vos magasins. On est dans une situation où il y a beaucoup de modifications d'horaires, donc ça peut avoir du sens. Et puis, je mets également, pour ceux qui utilisent des outils alternatifs à Google Maps, générer du vrai trafic en point de vente, voilà, de donner les bonnes informations à vos, à vos internautes qui peuvent utiliser Facebook, qui peuvent utiliser Bing euh, ou Waze, par exemple. Dernier élément sur la partie, euh, on va dire, euh, SEO local et, et plus globalement stratégie digitale. Alors, avec un petit jeu de mots, le, le ROI est roi. Euh, le retour sur investissement, c'est l'un des enjeux importants pour les réseaux. Vous êtes de plus en plus d'enseignes à mettre du budget qui est de plus en plus important dans votre stratégie digitale, que ce soit dans les ads, dans les réseaux sociaux, dans le référencement naturel. L'idée, c'est de pouvoir piloter toutes vos actions et de pouvoir en mesurer le retour sur investissement. Donc, bien évidemment, je prends l'exemple de Google Analytics, mais il existe d'autres outils de mesure, mais en fait, c'est plutôt le, le principe de la mesure et ce qu'on va pouvoir mesurer. Donc, l'idée en tant que tête de réseau, vous, votre enjeu, c'est plutôt d'avoir une vue macro de votre trafic, donc de pouvoir piloter et de voir l'évolution de votre trafic à la fois national et local, euh, que pour ces deux euh, typologies de trafic, de pouvoir identifier bah, d'où il provient. Est-ce que c'est du SEO, du SEA, des réseaux sociaux, de l'accès direct, de l'emailing Et puis, d'identifier également euh, les performances, euh, Voilà, quels sont euh, voilà, le, le nombre de transformations. Donc, ça peut être des ventes, ça peut être des trafics en magasin, ça peut être un formulaire de contact rempli et de pouvoir vraiment mesurer euh, bah, toutes vos actions digitales, vous, en tant que tête de réseau. Après, forcément, vous avez des enjeux locaux sur chacun des magasins. Moi, ce que je peux vous conseiller également, c'est de pouvoir analyser également magasin par magasin, agence par agence, vraiment un trafic pour une analyse micro pour chacun des points de vente ou chacun des magasins. Donc, ça peut être voilà le nombre de visites sur la page du store locator de tel magasin, le nombre de visites sur le mini-site, le nombre d'interactions, le nombre de transformations. Donc, voilà, Donc, de pouvoir avoir, vous, une vue macro, mais vraiment d'avoir pour chacun des magasins, des datas que vous pourrez également redescendre à chacun de vos magasins, parce que c'est un peu l'enjeu qu'on voit globalement sur les réseaux qu'on accompagne. En fait, là, on est sur un, un, un, des franchisés, des adhérents, des concessionnaires qui ont de plus en plus besoin d'informations sur les actions digitales mises en place par la tête de réseau, et en fait, à partir de là, il est vraiment très simple de mettre en place des des, des, des dashboards, des, des tableaux de bord qui permettent de redescendre ces informations vraiment au local. Dernier élément sur le Google My Business, de la même façon, euh, on peut avoir à la fois des rapports macro avec l'ensemble de vos données Google My Business, mais également des données micro pour chacun des magasins ou chacun des concessionnaires, où là, on va pouvoir lui donner des informations en nombre d'itinéraires, d'appels, de clics, d'avis. Donc ça, ça peut être un enjeu vraiment important, notamment au déconfinement, pour voir s'il bah, si y a certaines zones qui, se, qui génèrent plus de flux que d'autres. Euh, également, vous, en tête de réseau, de pouvoir piloter les avis et de se dire, est-ce qu'il y a certains magasins qui sont plus bon élèves que d'autres, et, euh, et de pouvoir vraiment piloter euh, la stratégie digitale de, de votre réseau et surtout d'avoir peut-être une partie un peu performance de chacun, de chacun des magasins et éventuellement identifier ceux qui surperforment, notamment en termes d'avis, ou ceux qui sous-performent en termes de, de relations clients. Dernier élément, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, affiché dans votre compte Google Analytics, mais euh, certains, euh, certains sites Internet, dans Google Analytics, on a une fonctionnalité qui est apparue, qui est visite en magasin. Donc en gros, la visite en magasin que détecte Google Analytics, Bien évidemment, c'est avec les, euh, les smartphones. En fait, Google Analytics est capable de faire la liaison entre le, le trafic fait euh, depuis un smartphone, voilà, un internaute qui va sur Google, qui tape « magasin de chaussures Nantes » et qui va sur votre site Internet, et la géolocalisation de l'internaute après cette recherche. Voilà, Je fais la recherche aujourd'hui à 13h. Le lendemain, je me rends en magasin à euh, 17h. Google Analytics va être capable de faire la liaison entre les deux et, et on commence à être de plus en plus fin dans la relation entre les, les actions digitales qu'on met en place, ads, réseaux sociaux, etc., et le trafic réel généré en magasin. Donc, n'hésitez pas voilà, à vérifier si, si cette fonctionnalité est active dans votre Google Analytics. C'est en version bêta, mais en tout cas, ça permet au moins de donner une tendance pour la tête de réseau du trafic web to store. Merci à vous. Euh, on reste à votre disposition avec Philippe et Laurent si euh, vous avez euh, des questions. Tu avais une question, Abdel, euh, concernant okay. Google Street Maps. Alors, euh, sur Google Street Map, on peut rentrer certains magasins aujourd'hui. Cela vous semble-t-il pertinent Alors. Euh, sur Google Street Map. Alors, qu'est-ce que vous entendez par intégrer certains magasins dans Google Street Map Peut-être que la question est liée au fait que euh, quand tu utilises Street Maps, euh, tu peux rentrer dans le magasin et avoir une vue filmée. Ah, alors, visite virtuelle, oui. C'est ça que j'ai pu comprendre. En, en fait, alors, aujourd'hui, euh, sur, nous, sur les études euh, qu'on a pu faire, aujourd'hui, euh, la, la visibilité d'une fiche Google My Business dans les résultats de Google est liée au fait que votre fiche est totalement remplie. Voilà. Et il y a un élément qui est en fait primordial, c'est l'optimisation du lien qu'il y a dans votre fiche Google My Business. Donc, s'il si faut répondre à la question est-ce que la visite virtuelle aujourd'hui a un impact sur la visibilité dans Google, je vais vous dire non. Après, ça reste un plus dans la, on va dire, dans la complétion de votre fiche, mais mais aujourd'hui, clairement, ça n'a pas un impact direct, en tout cas sur ce qu'on a pu constater, sur les raisons qu'on accompagne et qui ne l'ont pas, la plupart ne l'ont pas intégré. En fait, ça n'a pas un impact de visibilité supplémentaire, le fait d'avoir une visite virtuelle. En revanche, en termes d'expérience client, je trouve ça intéressant parce que ça permet euh, voilà, peut-être aux au prospects de se projeter, d'avoir une vue sur, sur le magasin. Donc, euh, d'un donc point de vue SEO, je dirais, pas d'impact direct. Par contre, d'un point de vue expérience utilisateur, bien évidemment, ça a une valeur ajoutée. Je vais peut-être rebondir sur la question de Jawad. Euh, concernant la gestion des budgets, alors euh, j'aurais tendance à dire que, euh, le, et c'est un peu le, le sens de la réponse de Laurent, euh, et globalement, le fait qu'il y ait des gros acteurs qui communiquent avec des gros budgets n'ont pas d'impact sur votre capacité à vous localement à communiquer. L'enjeu, c'est de bien dimensionner les zones de chalandise et d'adapter le budget à votre zone de chalandise. Ce qu'on constate là, parce qu'on s'était dit, tiens, il va y avoir beaucoup moins d'annonceurs, les CPC vont forcément baisser, c'est-à-dire les coûts ou de chaque campagne, ça, ça s'est vérifié, mais pas de manière aussi massive que ce qu'on imaginait. Pour la raison simple, c'est que globalement, la baisse des annonceurs a suivi la baisse des recherches des internautes. Hein, je vous le présentais tout à l'heure avec Google Trends. Euh, donc, les algorithmes de Google ont régulé ce phénomène-là. Le fait qu'il y ait moins de recherches, même s'il y a moins d'annonceurs en face, en fait, globalement, les, euh, euh, on, on est resté sur des niveaux qui sont assez ISO. Euh, donc, les CPC ont diminué dans certains secteurs d'activité, mais ce n'est pas aussi flagrant que, que ce qu'on pouvait imaginer. Et là, n'empêche pas l'autre, les gros acteurs vont sans doute continuer ou réactiver les campagnes, mais on arrive à traiter une multitude de petits budgets d'investissement pour être transparent avec vous Les investissements des points de vente sur la plateforme aujourd'hui sur Enlid, on est en moyenne à deux, entre 200 et 250 euros par mois. Et par point de vente, donc des petits budgets permettent de communiquer de manière pertinente sur votre zone. De Charles. Exactement. J'ai une question d'Alexandra euh, qui évoque l'importance de la pression de saut local sur les commerces de proximité sur pour le référencement local. Alors, est-ce passage obligé Alors, euh, si on prend l'exemple d'une tête de réseau, euh, la, la mmh. problématique, alors sans, sans, sans dénigrer, hein, mais la problématique de saut ce local, c'est qu'en fait, il traite. Euh, on va dire magasin par magasin et commerce par commerce. Alors que l'enjeu vraiment d'une tête de réseau, c'est de pouvoir maîtriser vraiment la stratégie digitale globale du réseau. Et en fait, le fait d'avoir des actions ponctuelles locales euh, gérées par ce local, en fait, peut, peut venir vraiment en, en, en conflit avec la stratégie nationale mise en place par la tête de réseau. La stratégie nationale qui est aussi une stratégie locale en termes de charte graphique, en termes de concurrence. Hein, si je prends l'exemple des ads, si à un moment donné, la tête de réseau met en place une stratégie sur un mot-clé local et qu'en local, ce local met également, achète également le même mot-clé pour diriger vers un site ce local, en fait, le, le, on va dire le même annonceur met une enchère sur le même mot-clé, ce qui fait augmenter les enchères. Donc en fait, c'est de l'autoconcurrence. Donc moi, en tête de réseau, en, en tant que tête de réseau, effectivement, je privilégie le fait que la tête de réseau puisse élaborer la stratégie globale à la fois nationale et locale. Ça va, être des gros, ça va être un des gros enjeux hein, du confinement et du déconfinement parce que, euh, les, bien évidemment, qu que, que le, le franchisé va avoir le, le, le choix ou la possibilité de suivre la démarche de cette têtes de réseau. Mais ceux qui sont pris à la gorge ou ceux qui pensent que la tête de réseau ne va pas assez vite ou que la tête de réseau euh, se privilégie, c'est-à-dire euh, à une orientation trop parisienne ou bien euh, trop régionale ou trop liée à ses succursales, euh, le franchisé va être, va, va être tenté de fonctionner et, et comme en plus les comportements des réseaux euh, et donc des magasins localement va être complètement déstructuré par rapport à, à d'habitude, euh, le temps que la tête de réseau se rende compte de ce qui se passe au niveau local, il va y avoir, tu vois, ça pose ce problème d'espace-temps qui sont absolument absolument plus les mêmes. Nous, on a mis en place une démarche de type un peu comme un type client mystère, mais d'observation des magasins pendant le déconfinement, pour que la tête de réseau qui ne pourra pas visiter toutes ces boutiques et qui ne pourra pas envoyer des animateurs à plus de 100 km en tout cas ce sera compliqué et qui prend le risque de les, de les faire trop voyager, euh, ce fameux risque pénal évoqué par le gouvernement euh, si on protège pas bien les salariés, ce qui est absolument normal. Là, nous, on a mis en place des systèmes de visite de magasins pour pouvoir tout de suite remonter au réseau euh, de la prise d'information sur ce qui se passe dans ses propres magasins. C'est-à-dire, euh, ne serait-ce que parce qu'il est parfois nécessaire de témoigner des bonnes pratiques, il est également de besoin de remettre à niveau et puis euh, il est nécessaire également de pouvoir témoigner auprès du public, auprès des, des, des, des, des autorités euh, gouvernementales, des préfectures, de témoigner que les gestes barrières sont bien en place. Donc c'est un vrai sujet ce qu'on est en train d'évoquer là, parce que euh, oui. a absolument raison en situation normale, d'autant plus, on comprend absolument le côté euh, « il suffit de regarder euh, l'image de fin de la révolution et, et de Marianne pour comprendre, <rire> suivez-moi euh, ». Non, non, mais vraiment, c'est très, très logique. En même temps, les commerçants, les commerçants vont tous jouer leur rôle d'indépendant plus que d'habitude. Je voudrais revenir sur le prix d'ailleurs, si vous me permettez ça, sur la question qui a été posée. J'ai répondu de manière un peu, un peu rapide. Bien évidemment, je maintiens ma réponse Non, mais je maintiens ma réponse sur le fait que euh, sur les trois possibilités, baisse des prix, hausse des prix ou maintien des prix, moi je défends euh, plutôt la stratégie du maintien des prix, c'est-à-dire de pouvoir dire à mes clients « Regardez, regardez euh, » malgré la situation, alors que j'aurais dû augmenter mes prix, j'ai plutôt cherché à les maintenir, donc pas à les augmenter, voire, voire de temps en temps même à les réguler, ou à proposer des produits différents à un prix plus accessible. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que ce que j'ai entendu dans beaucoup de réseaux, quand ils peuvent se le permettre, c'est l'augmentation légère des prix, de manière non visible, alors, euh, traduisons-le comme on veut en tant que consommateur, mais en tout cas, l'idée est d'avoir des augmentations de 2%, 3%, légères. Le seul problème que je vois, moi, dans cette augmentation de prix euh, de 2-3%, c'est que sur un prix de 5 euros, 4,90 €, par exemple, ben, le 5%, il te fait basculer au-dessus du 5. Donc, tu rentres dans des espèces de, de, de prix barrières que tu avais cités. euh Et du coup, on va les... On va dépasser ces espèces de seuils psychologiques de 4,90, de 4,99. Euh, et le consommateur, même si tu ne prends que 10 centimes, risque de considérer que le prix de son produit a excessivement bougé. Voilà. Et dans la mesure où tout le monde va faire excessivement attention à son argent, surtout ceux qui vont devoir aller travailler, qui vont reprendre des frais d'essence, enfin, et ainsi de suite, euh, voilà. et des cartes oranges, et ainsi de suite, ou des cartes de, de, de, de, de Navigo. Euh, C'est pour ça que j'ai fait cette réponse euh, je comprends une légère augmentation du prix, mais attention au seuil symbolique également. Très bien, euh, du coup… Oui, je... sur les smartphones, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que... Non, non, non, désolé Claire, tu me connais. Je voulais dire quelque chose sur les smartphones, Très ce qui est assez important. Il euh, y, a, y, a y, y a des datas qui sont arrivées sur le mar dans le marché du géomarketing euh, en général sur euh, les datas euh, des, télé des des téléphones portables euh, avec des, des logiciels de géomarketing qui euh, finalement résumaient toute l'analyse géomarketing à l'usage du flux mobile, c'est-à-dire combien j'ai de téléphone portables à tel ou tel endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces données ont toujours été des données rétroviseurs, qui avaient au moins six mois de retard. Alors, elles sont fantastiques, hyper intéressantes, mais attention, euh, euh, à, ce, attention à, cette, à cette dimension, c'est-à-dire que ces outils-là, aujourd'hui, leurs données ne valent plus rien, malheureusement. Euh, je vous le dis d'autant plus que nous, ce n'est pas, pas une donnée centrale chez nous, mais c'est une donnée qu'on utilise, celle des téléphones mobiles. En revanche, il existe des offres, et alors pardon pour le côté commercial de mon sujet, mais il existe des offres et des sociétés qui permettent de mettre en observation les, des sites pendant une semaine ou dix jours. On étudie ce qui se passe euh, autour de votre magasin, et donc on peut savoir combien de gens sont restés, combien de temps, combien d'heures, et où ils sont rentrés après. Ça, c'est hyper intéressant en termes de flux mobile parce que vous avez non seulement le temps passé autour de votre magasin et le lieu de, de nuité de la personne, ce qui vous permet de communiquer selon le besoin sur les deux, euh, sur les deux zones géographiques. Voilà. Mais je voulais juste évoquer que les, les sociétés qui avaient les, sociétés de, les réseaux de franchise qui avaient utilisé des logiciels de géomarketing, qui avaient acquis des solutions géomarketing ou la donnée centrale et la téléphonie mobile euh, vont se retrouver bien embêtées aujourd'hui. Très bien. Euh, je pense qu'on va libérer… Du... Alors, je vais répondre rapidement à la question de Monsieur Tchatchoua. Euh, non, Monsieur, je ne pense pas qu'il y ait de problème sur, le, sur les produits différents à des prix abordables. Euh, je pense qu'à partir du moment où le produit est différent, ben, on est dans une nouvelle proposition. Euh, le, le risque éventuel, c'est de ne pas ré réussir à, à revaloriser le produit d'avant, ce qu'il faut, c'est bien expliquer, Alors surtout dans les métiers de conseil, je vais prendre le mien comme exemple par exemple, si on explique bien les différences de contenu, les différences de méthode, les différences de temps passé, et pareil pour un produit alimentaire, là, on peut, euh, on peut satisfaire une clientèle et elle peut tout à fait comprendre. Euh, la démarche, ce que je trouve plus compliqué, c'est de comprendre qu'un même produit ne vaut plus la même chose. Surtout qu'on va entendre beaucoup d'aides qui vont être proposées aux entreprises, comme l'allègement des charges sociales et tout ça. Donc, à partir du moment où on réduit nos enfin on réduit nos impôts, on réduit la pression fiscale, on change le taux de TVA, si en plus les entreprises vendent leur, les mêmes produits plus chers, le consommateur quel qu'il soit, éduqué ou pas éduqué, le consommateur quel qu'il soit va peu apprécier la démarche, c'est mon avis. En revanche, oui, pour les questions, Claire, je pense que tout le monde pourra nous les poser ou en tout cas, on peut les adresser. Euh, comme, on a, comme on a le mail d'Abdel, on n'a qu'à tous écrire à Abdel. <rire> voilà, Abdel, je, se, je se fait le je, relais. Je redispatcherai. Je redispatcherai non, on on verra euh, nos mails, on peut envoyer nos mails en réponse à tout oui, le monde. C'est euh, voilà. ce que j'allais dire, effectivement. Euh, Et puis, je... Oui, j'aurais dû les, les, peut-être afficher vos, vos trois emails à la fin. Vous avez nous nos. Euh, N'hésitez pas également à passer, à passer sur le Sinon, les... on les met dans le chat maintenant, déjà. Euh, voilà, je, met, je, de... De... je mets le ah. lien dans le chat. Oui. Là. Allez, hop. Euh, merci en tout cas à tous d'avoir participé jusqu'au bout. Euh, on espère, du coup, vous avoir apporté un peu de, de matière dans vos, la réflexion sur vos stratégies. Euh, on se tient à votre disposition. Et puis, euh, on se dit, euh, j'espère, à bientôt pour, euh, pour un nouveau, euh, nouveau webinaire. Et, euh, et on vous souhaite le meilleur pour ce fameux déconfinement. Merci à bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.